Okay. Bah, merci Benjamin. Euh, je vais faire sûrement plus court. Euh, moi, je suis pas, ne euh, suis pas journaliste. Euh, je suis donc étiqueté plutôt euh, dans le milieu de la, de la recherche euh, universitaire. Euh, mais par ailleurs, j'assume parfaitement, euh, y compris dans mes... Enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais caché, euh, un engagement euh, sur la question, euh, sur la question euh, palestinienne qui pour moi n'est absolument pas incompatible euh, avec un travail de recherche sérieux, euh, de la production sérieuse. Euh, je veux dire, on, vit, on vit quand même dans un, dans un pays qui à une époque euh, savait que ce n'est pas parce qu'un euh, universitaire ou un intellectuel s'engageait sur une question euh, qu'il fallait jeter à la poubelle euh, tout son travail. Euh, Bon, c'est un peu moins dans l'air du temps, il euh, faut l'avouer. Je vois bien autour de moi avec mes collègues euh, que c'est un petit peu compliqué, surtout quand on travaille sur la question euh, palestinienne, où là, euh, il vaut mieux regarder ses pompes euh, au bon moment... Euh, levé la main au bon moment. Euh, bon, mais moi, c'est quelque chose que j'assume euh, totalement. Euh, donc c'est plutôt à ce titre-là euh, que, que j'interviens, mais aussi en tant que euh, quelqu'un qui est devenu progressivement euh, chercheur, ou en tout cas qui essaye, euh, mais qui a été en et qui est en relation avec le milieu euh, journalistique. Euh, et je vais commencer par Une, une anecdote. Euh, en fait, sous forme de, de trois petites choses qui me sont arrivées il y a euh, dix ans. Voilà, ça fait dix ans, tout juste. Euh, la, première de ces, la première de ces anecdotes, c'est il y a dix ans, jour pour jour, le 20 octobre euh, 2001. Le 20 octobre 2001, euh, je vivais à cette époque-là à Bethléem, donc en territoire, en territoire palestinien. Euh, J'ai eu la visite d'un journaliste de la BBC. Euh, journaliste de la BBC, pourquoi il venait euh, Parce que la veille il m'était arrivé, avec euh, quelqu'un de ma famille et des amis, une mésaventure euh, dans un camp de réfugiés palestinien. Euh, C'est-à-dire qu'on était chez euh, des, amis, euh, des amis palestiniens, il euh, y avait des tanks israéliens qui manœuvraient en bas, parce que c'était l'époque où il euh, euh, bon, y avait déjà une occupation partielle des zones, des zones palestiniennes, euh, et on est allé aux fenêtres et on a regardé les tanks en bas, moi j'avais ma caméra, j'étais en train de filmer, euh, filmer les tanks, euh, sauf qu'on a pas bien compris ce qui nous attendait euh, et ce qui nous attendait c'est qu'on s'est fait sniper donc par un sniper euh, et que sur les six présents dans la, dans la pièce il y en a cinq qui ont été touchés par balle euh, un qui n'a pas été touché c'était moi euh, quatre blessés un mort euh, voilà le truc s'est répandu assez rapidement dans, le, dans le, le petit milieu des, des étrangers en Palestine euh, parce que c'était pas souvent qu'il y avait un français qui se faisait, euh, qui se faisait plomber par, euh, par l'armée israélienne et du coup le 20 octobre donc le lendemain de ce petit incident il euh, y a un journaliste de la BBC qui, qui prend contact avec moi et qui me dit je veux voir vos images pareil que vous aviez une caméra euh, donc je branche ma caméra sur la télé, je lui montre, je lui montre les images, voilà, ça filme, le temps, dans la cour, machin, et d'un coup, un coup de feu, et puis là, ça coupe. Euh, et le type me dit, mais elle est où, la suite euh, Je lui dis, bah, en fait, j'ai coupé ma caméra, si vous voulez, et j'ai ramassé mon pote par terre. Euh, et ensuite, je l'ai traîné, et puis après, ça a continué de tirer dans tous les sens, etc. Et là, il me regarde, il me dit, mais c'est pas professionnel, ça. Euh, sur le moment, je me suis dit c'est un con. Voilà. A posteriori j'y réfléchis disons plus tard je me dis bon effectivement d'un point de vue strictement professionnel bon mais disons comme porte d'entrée avec le, le milieu journalistique dans les territoires palestiniens c'était pas super. Euh, quelques jours plus tard on était à, à Gaza euh, et il y a six enfants palestiniens. Euh, proximité d'une ville qui s'appelle Ragnonès euh, qui en allant à l'école euh, ont marché sur une mine euh, et donc ça a explosé euh, forcément c'est fait pour et les six sont morts euh, le soir en rentrant on regarde euh, Euronews parce qu'on n'avait pas à cette époque là les, les merveilleuses chaînes d'info en, en continu donc c'était plutôt Euronews le titre sur Euronews était six palestiniens meurent dans l'explosion accidentelle d'une mine euh, et la formule explosion accidentelle d'une mine, une mine c'est euh, fait pour exploser, donc si elle explose, c'est pas un accident. Euh, disons que la formule en elle-même m'a fait vachement percuter à ce moment-là, mais j'y reviendrai après, la façon dont on pouvait reprendre de manière automatique, et même sans s'en rendre compte, en fait, un, un vocabulaire qui était le truc de l'armée israélienne. La mine n'était pas faite pour tuer des enfants. Elle a été faite pour tuer des, des terroristes, forcément. Euh, donc, elle a explosé accidentellement. Euh, ah non, quelqu'un a marché dessus, et elle a explosé. Euh, mais je reviendrai sur ce truc-là après. Et troisième, euh, toujours dans la même semaine, euh, la visite d'une équipe de, de télévision, euh, dirigée par un journaliste dont je tairai le nom, euh, Voilà, qui venait faire un reportage... Euh, dans les territoires palestiniens. Et en fait, il faisait un reportage dans les territoires palestiniens pour raconter un peu la vie dans les territoires palestiniens. Et en fait, il venait 24 heures en, en Cisjordanie pour faire euh, le, euh, le reportage. Sauf que quiconque est déjà allé en Cisjordanie, euh, surtout à cette époque-là, sait qu'en 24 heures, même si effectivement c'est tout petit, on n'a pas le temps, vraiment, de prétendre faire un reportage. Euh, et donc, il voulait qu'on fasse un peu euh, les fixeurs, parce qu'on était des Français qui vivaient là-bas, euh, donc en plus, ça les arrangeait, parce qu'ils ne parlaient pas trop la langue, euh, d'avoir des gens qui pouvaient euh, les promener dans les rues et leur montrer les trucs et tout. Et en fait, j'ai arrêté l'expérience au bout de 10 minutes, euh, puisque je le vois d'un coup qui s'arrête et qui dit Non, mais t'as vu, c'est dingue, ils mettent les photos de leurs morts sur les murs. Euh, parce qu'effectivement, dans les territoires palestiniens, il y a un truc, c'est que quand il y a euh, des victimes euh, de, de, de l'armée israélienne, il y a des portraits des morts qui sont affichés euh, sur les murs, c'est une manière de les honorer, euh, etc., etc. Et de me rendre compte que je m'étais fait embarquer par un type qui prétendait faire un reportage sur les Palestiniens, et qui en gros, euh, avait rien d'autre à dire que d'halluciner parce que ces gens-là euh, mettaient des photos de leurs morts sur les murs, j'ai préféré lâcher euh, l'affaire. Lâcher Pourquoi je vous raconte ces trois, euh, ces trois anecdotes-là C'est parce que ça m'a donné pendant longtemps une très mauvaise idée, et une très mauvaise vision euh, des journalistes qui travaillaient dans les territoires palestiniens, sans même parler de ceux qui, depuis la France ou ailleurs, avaient plein de choses intéressantes à dire. Et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué, et je me suis un peu questionné aussi là-dessus, euh, sur, mais c'est pas facile, en fait, euh, c'est pas facile, ce, ce boulot-là, euh, mais en même temps, et c'est pas... Euh, c'est pas de la lèche euh, parce qu'il est là, mais il y a quelqu'un qui m'a réconcilié avec le, le journalisme et la question palestinienne, c'est Benjamin, euh, que j'ai rencontré il y a trois ans et demi, chose comme ça, euh, là-bas. Euh, et son approche, mais il vous en a parlé, donc ce n'est pas la peine que moi je le fasse, euh, mais pour moi c'était la démonstration que c'était possible. Voilà, Que c'était possible de faire du journalisme euh, correct, euh, de faire de l'information correcte, dans cette situation-là. Et du coup, ça m'a amené à me questionner sur, mais pourquoi les autres, en gros, euh, j'ai été amené à les détester autant, alors qu'en fait, c'était possible de faire de la bonne information Et en fait, sinon, pourquoi elle n'était pas bonne, leur information, euh, puisque visiblement, c'est possible de faire de la bonne euh, information sur, euh, sur cette question-là euh, Donc, moi, c'est juste 3-4 points euh, que je voudrais pointer sur... Euh, selon moi, les... quels sont les travers principaux euh, de l'information sur, sur, sur cette question. Et la première, bon, Benjamin l'a évoqué, euh, c'est la question de, de, de l'exigence ou de l'assignation permanente au traitement euh, symétrique. Euh, il y a une affaire très récente, là, qui est toujours en cours, euh, qui illustre parfaitement cette chose-là. C'est l'histoire France 2, euh, l'émission Un œil sur la planète. Euh, vous avez dû en entendre parler. Euh, pour ceux N'ont pas entendu parler, le 3 octobre a été diffusé sur France 2, une émission, donc euh, Un œil sur la planète, c'était le 34e numéro de, de l'émission, euh, qui était intitulé Un état palestinien est-il encore possible Il euh, y avait une série de reportages dans, dans, dans cette émission, tout bien, tout bien fichu. Euh, qui abordait une série de questions relatives à, à, à l'interrogation de, de, de l'émission. Euh, moi quand j'ai vu les reportages, je me suis dit, waouh, là il y en a, ils vont détester. Euh... Et ça n'a pas loupé, euh, puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, mais dès le lendemain, euh, on a eu le droit à un, à un éditorial euh, de Richard Prasquier, donc le président du CRIF, euh, sur le site du CRIF, euh, dans lequel il dénonçait le parti pris violemment anti-israélien de l'émission, tout en expliquant qu'il ne l'avait pas vu, est euh, un bon début. Euh, enfin, il avait vu la fin, euh, pour être honnête avec lui. Euh, on a eu des protestations de... Euh, l'ambassade de l'ambassade d'Israël. Euh, la formule du porte-parole de l'ambassade d'Israël, je vous la cite, c'est « un travail de propagande et de manipulation incitant à la haine raciale euh, ». Fermez les guillemets. Euh, puis une lettre ouverte du président du CRIF euh, au président de, de France Télévisions, euh, expliquant que l'émission avait choqué euh, la communauté juive. Bon, ça c'est en dehors de, de nos attributions ce soir, euh, mais... Euh, au nom de, Enfin bon, voilà, il y en a, ils aiment bien parler au nom d'eux. Euh, et pour finir, en fait, en réalité, une convocation euh, du président de France Télévisions et du directeur de l'information par l'ambassade et, euh, et par le CRIF. Euh, avec comme objectif, euh, dixit, euh, dixit Richard Prasquier, je cite de nouveau, de discuter de la façon de rétablir la pluralité des opinions à France 2. Euh, pour moi, c'est l'exemple type de cette fausse... Symétrie qu'on veut à tout prix imposer, dont Benjamin parlait tout à l'heure, c'est si vous faites parler les uns, il faut faire parler les autres. Si vous montrez des aspects positifs chez les Palestiniens, il faut aussi montrer les aspects négatifs. Par ailleurs, ces, ces gens n'ont pas vu l'émission de France 2, euh, puisque l'émission de France 2 n'était pas très clean, enfin pas très cool, avec les Palestiniens. Et on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant à la télé, notamment l'existence de groupes salafistes complètement dégénérés euh, dans la bande de Gaza, euh, qui hurlent qu'ils ont pas pour tuer tous les juifs, euh, euh, etc. Donc ils sont 10 euh, ils font pas trop peur. Euh, mais ça, c'était la première fois qu'on voyait ça à la télévision. Euh, et c'est-à-dire que derrière, pour moi, c'est l'exemple type que, en fait, derrière le reproche de traitement soi-disant asymétrique ou dissymétrique, le reproche de vrai, c'est de montrer une partie de la réalité qu'il ne faudrait pas montrer. Euh, c'est-à-dire... En gros, on dit « Oui, mais vous n'avez pas parlé d'œuvre, vous n'avez pas parlé d'œuvre, vous n'avez pas parlé d'œuvre, vous n'avez pas parlé d'œuvre. D'accord. Mais sur ce qui a été dit, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que c'est des faits Est-ce que c'est pas des faits Est-ce que le travail a été vérifié Est-ce qu'il n'a pas été vérifié euh, Et là, je pourrais pas rentrer dans le détail, je vous invite à lire l'article sur le site d'Aprimed. La euh, mais l'ambassade a publié sur son site une contre émission euh, deux jours, deux jours après, alors c'est un peu cheap, hein. ils l'ont fait en deux jours, donc on leur, on leur en veut pas. Euh, mais qui, qui était censé démonter l'émission de France 2. En fait, quand on la regarde, cette contre-émission, moi j'ai fait le truc un peu détaillé, donc voilà, c'est en ligne sur, sur le site, en fait, il ne démontre rien. Il ne démontre aucun mensonge de France 2, aucune contre-vérité factuelle. Si on prend les faits, avec les faits, il n'y a rien. Ça ne tient pas la route une seule seconde. Il y a un aveu extraordinaire, pour moi illustre magnifiquement euh, ce, que, ce que je disais sur derrière le reproche, derrière le, la volonté de symétrie permanente, en fait, on veut faire disparaître une partie euh, de la réalité. C'est une, une, une formule de Olivier Rafovitch. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Olivier Rafovitch, c'est celui qui était porte-parole de l'armée israélienne au moment, entre autres, du bombardement sur Gaza, type euh, francophone, hein, qui est français. Hein. Euh, voilà. Il dit... Je le cite, dans la contre-émission. Il dit, c'est un programme, un programme palestinien, anti-israélien, qui montre un seul côté, qui le montre bien, d'ailleurs, avec la volonté de vouloir casser, détruire, anéantir l'image de l'État d'Israël. Et puis un petit peu plus loin, il dit, rien ne va dans ce reportage. Donc d'un côté, il dit, ça montre bien la réalité palestinienne, et un tout petit peu après, il dit, donc rien ne va. Euh, parce que cette réalité-là, effectivement, avec la volonté d'égaliser en permanence, elle disparaît. Euh, parce que fondamentalement, ce qu'on a, et je m'arrête sur ce, sur ce premier point, c'est que quand on veut faire un traitement équilibré, on est obligé de traiter des informations qui concernent les deux. Les violences, les morts, euh, les blessés, les prisonniers, les otages. Il faut avoir un truc à mettre en face. Euh, sauf que quand vous parlez de la vie des Palestiniens, de la vie des euh, qui en gros ne peuvent pas sortir de chez eux, doivent faire des détours pas possibles, rentrer chez eux avec des échelles, parce qu'il y a des rues qui leur sont interdites, etc. Il n'y a pas de contre il n'y a pas de contrechamp. Euh, et donc c'est en fait c'est toutes ces choses-là qu'on fait disparaître au nom de la nécessité d'avoir en permanence un contre Au-delà de, de vouloir équilibrer une situation déséquilibrée, en fait cette chose-là, ça fait qu'on s'empêche, on va au plus petit dénominateur commun, et donc on fait disparaître tout toute un pan de ce qui est l'essentiel en réalité euh, de la situation des, des Palestiniens. Deuxième, euh, deuxième point sur lequel je voulais euh, euh, insister, euh, c'est la course au... C'est ce que tu as évoqué sur le, le temps long, le temps court, hein, sur l'événement, les causes longues. C'est-à-dire qu'on est toujours baladé. Euh, et c'est pas forcément la responsabilité des journalistes eux-mêmes par ailleurs, parce que les exigences rédactionnelles peuvent être aussi celles-ci c'est couvrir l'événement, couvrir le, le truc frappant, le truc qui parle euh, et étant donné les formats que ce soit télé ou radio ou, ou, euh, ou écrit, on n'a pas toujours le temps d'exposer les causes longues c'est-à-dire de situer ces événements dans le temps, de, de rappeler que non, c'est pas un truc qui se produit comme ça il euh, n'y avait rien avant il euh, n'y a pas en fait un truc qui dure depuis des décennies euh, et ça, c'est terrifiant parce que ça, ça dépolitise complètement la question. C'est-à-dire qu'on saute d'événements en événement, et en fait, on, on oublie qu'il y a quand même des tendances lourdes, euh, des trucs de fond euh, qui sont là et qui permettent de comprendre euh, la résurgence ponctuelle de ces événements spectaculaires qui peuvent être des violences, des bombardements, des attentats, des enlèvements, euh, des euh, je-sais-pas-quoi. Euh, et, et à l'arrivée, en réalité, ce que ça fait, euh, et c'est là où, au niveau de l'information, c'est important, c'est que les gens ne comprennent rien. Euh, les gens ne comprennent rien à ce qui se passe. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, je, je, je, je vais le refaire, je disais des, des, des BD, euh, et je me souviens d'une une BD de Mafalda, je ne sais pas si vous voyez la petite Argentine là, il euh, y avait une, une planche de Mafalda, où c'était. Euh, Mafalda était devant la télé, et il y avait une bulle qui partait de la télé qui disait euh, conflit israélo-palestinien, machin, voilà. Et son père lui disait « Qu'est-ce que tu regardes ?» Et elle répondait « Tom euh, et Jerry ». Mais c'est un peu... Enfin, <rire> c'est assez parlant. Ils se font après en permanence, tout le temps, ils se tapent dessus, euh, un coup ses l'un, un coup ses l'autre, ils se font des crasses. Euh, mais en fait, on ne sait jamais pourquoi. Euh, et là, on est dans, avec ce truc d'être en permanence dans l'événement, on oublie, on occulte les causes, les causes longues, euh, et du coup, on, on, on se trompe dans la façon de présenter les choses, on s'emballe sur des choses, alors qu'en fait, elles ont rien de... Je prends un exemple très simple. Euh, J'ai eu la chance d'être invité sur euh, Public Sénat, il euh, n'y a pas très longtemps, pour se de euh, Maroudavas à l'ONU, euh, la demande de reconnaissance des etc. Et euh, le journaliste, qui est fort sympathique, par ailleurs, euh, me dit, mais quand même, c'est historique. Euh, vous dites, bon, ils ne vont pas être admis parce qu'il y aura le veto. Mais là, cette démarche, c'est... Enfin, ça a changé les choses. Je lui dis, mais vous savez, en novembre 1988, alors je sais, ça fait longtemps, ça fait 23 ans, en novembre 88, les Palestiniens, ils ont déclaré leur indépendance. Quelques semaines plus tard, il y a eu un vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies sur la question du droit des Palestiniens à avoir un État. Il y a plus de 100 pays qui ont voté pour, il y a deux qui ont voté contre, Israël et les états unis On est 23 ans plus tard. Vous avez eu l'impression que ça a bouleversé la donne ou pas le, le type, je lui veux pas de ne pas le savoir, c'est pas grave, c'est pas son boulot, il est pas chercheur. Euh, mais ça montre que là, là, on est en train de courir après un truc. Euh, c'est historique, le discours. Et des fois, on le dit. Il le dit sans s'en rendre compte. C'est de nouveau Arafat. On dirait le discours d'Arafat à l'ONU en 74. Ouais, les gars, en 74. Hein il y a 37 ans. 37 ans plus tard, on a un sous-Arafat qui fait un sous-discours d'Arafat à l'ONU et tout le monde s'emballe. Mais pourquoi ça marche pas mieux cette fois-ci euh, donc, il y a ce côté de, de, de, de surmédiatiser des choses euh, et de leur donner une, une hyper importance, alors qu'en réalité, quand on regarde dans le temps long, bah, finalement, c'est somme toute pas un truc dément qui est en train de, en train de se passer. Et puis après, il y a les trucs catastrophiques où on, où on peut tomber euh, dans l'absurde. Dans, dans, dans euh, là, je vais citer euh, un, un, un, un article de Libération. Euh, publié il y, a, il y a un peu plus d'un an, sur lequel, bon, c'est vrai, je m'étais fait euh, euh, plaisir, euh, où on est. C'est tellement dépolitisé et tellement déshistoricisé qu'on en arrive à écrire des trucs absolument absurdes. C'était un reportage qui était réalisé au nord d'Israël, euh, dans les villes du nord d'Israël, euh, qui étaient en gros sous la menace des roquettes du, euh, du Hezbollah. Et quelques jours plus tôt, il y avait eu un incident à la frontière, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, où, en gros, je l'appelle l'incident de l'arbre, euh, où, en gros, on ne sait pas pourquoi, euh, mais il y avait eu trois Libanais et un Israélien qui s'étaient qui, qui flingués à la frontière israélo-libanaise, et, en gros, on nous avait expliqué que c'était une histoire d'arbre. Parce qu'il y a un arbre, en gros, qui était au milieu, on ne sait était côté israélien, côté libanais, euh, et comme Israël avait voulu élaguer l'arbre, euh, du coup, les, les Libanais n'avaient pas aimé, et ils s'est et il y a eu quatre morts. Euh, dans le, sous la plume donc, de, la, de la journaliste de Libé, ça disait, les tensions se sont multipliées ces derniers temps. En août, l'élagage d'un arbre par des soldats israéliens sur la ligne bleue a fait quatre morts. Je cite exactement la formule. L'élagage d'un arbre a fait quatre morts. Euh, Bon, on n'a pas toujours des choses comme ça, évidemment, là, c'est à l'excès. Non, mais en plus, j'ai plié dans l'idée de papier-double-page, hein, euh, faut, euh, quand même. Voilà. Mais là, on est vraiment dans le truc où, en gros, a... c'est pas qu'il y a des problèmes frontaliers entre Israël et le Liban, euh, et c'est pas que ça dure depuis des décennies. Euh, c'est pas que le Hezbollah considère qu'il y a des territoires qui sont toujours occupés par l'État d'Israël, et que du coup, le Hezbollah se considère comme toujours en guerre contre Israël, tant que ces territoires n'ont pas été libérés. Non, c'est l'élagage d'un arbre qui a fait euh, quatre morts. Donc, je suis mis sur cette histoire de temps, de temps long et, et de causalité. Et c'est juste, on ne peut pas demander à des journalistes en 4000 signes de toujours rappeler l'histoire et remonter à 48 ou au congrès de Bâle en 1897 ou des trucs comme ça. Mais c'est que le minimum, c'est OK, être, on va dire, sous pression de l'événement, mais c'est n'est pas d'hypothéquer et de mettre de côté les explications causales, pour couvrir uniquement l'événement, et du coup, dépolitiser la chose, et pour finir, donner à lire, à entendre ou à voir, des, des trucs totalement incompréhensibles. Euh, troisième, euh, troisième point, euh, qui rejoint un peu ça, mais c'est ce que j'ai appelé le, le spectaculaire euh, et, et l'essentiel. Euh, pour moi, ça ne recoupe pas complètement le, les histoires de temporalité. Euh, c'est que par moment, on va avoir un chiffre, euh, on va avoir une stat. Euh, on va avoir éventuellement un événement qui est hyper spectaculaire, qui va être hyper couvert, qui va être hyper relayé, hyper médiatisé, euh, etc., au détriment du travail, par exemple, de gens comme, comme Benjamin, qui, en fait... Je veux dire simplement, vous avez, si vous vous intéressez à la question, vous l'avez vu, depuis deux ans, on nous explique que la croissance palestinienne, si la croissance économique, c'est un truc de malade, quoi. Et En Cisjordanie, ils sont à plus 8%, plus 9% tous les ans. C'est la crise mondiale. Il y a une économie qui tient le choc, c'est l'économie de la Cisjordanie. Euh, ils n'ont pas d'État, ils ont des institutions ultra-bancales, ils n'ont aucune souveraineté, ils sont sous-dépendance financière internationale, mais eux, ils résistent bien à la crise. Euh, et on nous fait des tartines sur la croissance, l'héroïsme de Fayad, qui par ailleurs, euh, moi, l'individu, l'individu n'est pas méchant, hein, c'est quelqu'un de sympathique, euh, mais c'est délirant quand on y pense. Et un article, effectivement, sur l'ouverture d'un supermarché, qu'est-ce que ça veut dire l'économie palestinienne À un moment donné, il faut prendre les choses dans le bon sens. C'est-à-dire que ce pas des chiffres hyper gonflés qui ne veulent rien dire par ailleurs. Euh, croissance à 8% sur si un demi et en même temps euh, le nombre d'emplois diminue ça choque pas euh, mais bon admettons euh, et donc on est dans le on va s'accrocher à ce soi-disant va être le truc qui, qui incarne voilà qui parle qui montre alors qu'en fait le truc qui incarne qui parle qui montre c'est pas le gros le spectaculaire c'est le petit c'est le petit c'est le paysan tu le suis une journée, une journée dans la vie d'un paysan, ça t'en apprend beaucoup plus que des tartines de stats euh, sur l'augmentation du volume des exportations de citron euh, vers la Jordanie. Fagat, bah, ouais, ça marche, regardez. Oui, d'accord, mais regardez les paysans dans quelles conditions ils sont, et on en apprend beaucoup plus. C'est ça, moi, qui m'a... Il n'y a pas que lui qui le fait, Amira euh, ça elle fait ça aussi très bien. Voilà, mais c'est d'être capable de dire, non... La, la, la réalité, on la montre mieux, pas en étant sur les normes parlant, mais sur le petit qui parle vraiment. Qui parle parce que c'est à échelle humaine déjà, et puis parce que c'est vrai, euh, parce que c'est la réalité. Euh, et c'est pas des espèces de trucs invérifiables par ailleurs, parce que c'est ça finalement si qui est terrifiant 8 de croissance. Qui va vérifier ça Qui va aller vérifier que effectivement, d'où viennent les chiffres il euh, y, y, y a des journalistes qui peuvent aller vérifier qu'effectivement la production. A, alors il ne s'agit pas de dire tous les chiffres c'est pourri, c'est faux, c'est machin, euh, mais on les reprend, on les utilise, euh, et à l'arrivée c'est pas très euh, parlant, euh, et bien au contraire, parler de croissance économique aujourd'hui bah, dans les territoires palestiniens, c'est juste une escroquerie. Euh, mais bon, euh, c'est pas l'objet de, de la discussion ici. Et la dernière chose dont je, dont je voulais parler, c'est, euh, disons, la, la quasi-fusion qu'on peut avoir dans le traitement de l'information entre les rythmes diplomatiques euh, et le traitement journalistique de la question. Euh, C'est-à-dire que la même information, ou le même individu, ou la même chose, selon où on en est dans les processus diplomatiques, ne vont pas être traités de la même façon, ne vont pas être rapportés de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a un alignement qui se fait de, effectivement, sur le processus de paix, euh, sur... Est-ce qu'en ce moment, on est plutôt dans une situation où on va vers du bien Donc si on va vers du positif, il ne faut pas trop qu'on tape sur ni l'un ni l'autre. Par contre, dans une période où ça ne va plus, bah là on peut se lâcher et là on peut taper. Je vais prendre un exemple très simple. La corruption dans l'autorité palestinienne. l'autorité palestinienne, avant même d'exister, a été corrompue. Hein et c'est pour ça qu'elle a existé, d'ailleurs. Euh, donc les gens qui ont découvert la corruption dans l'autorité palestinienne dans les années 2001 et 2002... C'est enfin, juste une blague. C'est-à-dire que tout le monde le savait que l'autorité palestinienne était corrompue jusqu'à la moelle. Tout le monde le savait. Sauf que comme le processus diplomatique avançait globalement, il paraît qu'il enfin, n'y avait pas trop de violence, etc., bah, c'était quelque chose qu'on ne couvrait pas trop. On ne disait pas euh, « Arafat, il a 2 milliards de dollars euh, sur des comptes ensuite. Euh, » On ne disait pas « Les forces de sécurité palestiniennes, elles euh, les commerçants. » On ne disait pas ces choses-là, parce qu'il ne fallait pas le dire à ce moment-là, parce que ça aurait pu mettre en danger le processus de paix. Quand on réfléchit, c'est une logique terrible. Euh, C'est-à-dire que l'information devient dépendante, et euh, des... après, c'est pas un scoop hein, que je quand quand vous donne là. Mais sur cette question-là, c'est particulièrement frappant, parce qu'on est en permanence dans cette, cette rhétorique-là. Prenez un type comme Abbas. Euh, Mahmoud Abbas, par exemple, est présenté, de, depuis qu'il est là, comme un type modéré, pragmatique, raisonnable, lui, on peut faire la paix, euh, etc., etc., etc. Donc, comme il est ce personnage-là qui a un rôle à jouer, dans le processus de paix, entre guillemets, il y a un certain nombre de choses qu'on ne va pas dire sur lui. Les... Est-ce qu'il faudrait les dire ou pas À limite, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je suis persuadé, par exemple, qu'il y a assez peu de gens ici qui savent que Marmoud Abbas, il a fait une thèse révisionniste. Que Marmoud Abbas, il a préfacé les premières traductions arabes de fourisson Que Marmoud Abbas, son mandat présidentiel, est terminé depuis plus de deux ans et demi. Et qu'il est président alors qu'il n'est plus président. Toutes ces choses-là, bon, ce n'est pas des infos qui vont être super intéressantes à raconter, parce qu'il ne faut pas casser le personnage Abbas, parce que pour la paix, c'est une clé. Dans la conception, en tout cas, du processus de paix, version euh, Union Européenne, États-Unis, euh, Israël, euh, selon euh, l'humeur du jour. Euh... Moi, je dis pas le vrai journaliste, il doit faire un article sur Abbas et dire ce mec, il a fait une thèse, etc. Mais je, je suis convaincu que si Raleigh Méchal, Abbas il avait fait la préface de d'Euphorisson, on serait au courant, hein. euh, Que si Raleigh Méchal, il avait fait une thèse euh, révisionniste, voire même négationniste, on le saurait, et on nous le rappellerait, à chaque fois qu'on parle de lui, Raleigh Méchal, qui a préfacé les œuvres d'Euphorisson, a déclaré qu'il était prêt à faire la paix. <rire> voilà. Donc, je pense que ça, c'est un des, un des travers qui est assez, assez marquant aussi, je m'arrêterai hein. avec ça, c'est, en fait... Et c'est là où on retrouve un peu les caractéristiques du journalisme de guerre, euh, c'est-à-dire de, de coller aux ingénieurs diplomatiques euh, taureaux, les pays desquels, dans lesquels on rapporte, euh, rapporte euh, l'information. Et dernier mot, c'est pour finir par euh, là où j'ai euh, commencé, après mes petites anecdotes, c'est sur l'histoire de, de l'asymétrie, et etc. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est le, le seul conflit aujourd'hui dans lequel il y a cette existence. J'ai une copine qui bosse sur euh, la question du Tibet. Elle m'a dit « Quand je parle du Tibet, on ne me demande jamais d'aller demander euh, s'il n'y a pas des Chinois sympas. Hein. » Et quand je parlais de la Tchétchénie, on me demandait rarement d'aller trouver les Russes sympas. Alors ce pas des situations totalement équivalentes, mais ça montre aussi qu'on est dans un cas très spécifique, euh, aussi parce qu'on est en France et qu'on a notre histoire, etc. et qu'il ne faut pas l'oublier euh, mais qu'il ne faut jamais qu'on oublie qu'il y a des mécanismes euh, propres euh, et qu'on peut retrouver dans d'autres situations mais il y a aussi des mécanismes assez spécifiques qui jouent sur cette, sur cette question-là et euh, on, on peut discuter euh, maintenant de manière aussi dépassionnée euh, évidemment que possible. Voilà, je vous remercie.